présentou semble pas le pi mauvais suite à quantité d'arrestations. la police a fait en vêtu un voilà et gagne gang yo a gros am a continuer marcher et pitoise population bonjour bonsoir tout le monde bienvenue au conseil déjà au connecté plus réseau nous se faire 83 c'est toujours même plaisir pour nous informer à chaque fois une des possibilité et puis porter nouvelle là pour un bon gentil mamite la police a annoncé yo mettait en accord un numéro un chef gang égaré e, en maïsade et du même coup, y a dit tout gagner. Toi, l'autre bandit qui s'est allié 400 mazos, yo a metté un bâton de là-dedans. Qui tap fait galérer, nan titan, Cependant, la police est déterminée pour que toujours mettez tout bandit en bâton et demande à hein? la population, ou a qui mettait, qui a collaboré pour mener plus opérations en Dabie. pays. un juge qui était sous dossier, je venais là, lui remettre mission. Le jodia lui fait connait, lui bail démission. C'est juste pour qu'elle continue voilà, lui à mais il y a des gens qui font qu'on est subi un pile pression de toutes côtés, ni obligé obligé de faire des pour sa papitrice demain si Dieu -Vé. Mesdames et messieurs, un pile de nouvelles, à Claude, après le fait essentiel dans le journal. -là pour aujourd'hui, nous allons nous déjà. Si nous pouvons faire ça, abonnez à Chanel Paola, Sofia TV 83, information à tout détail. C'est chaque jour mon Dieu mettez un réel dans bon gentil mamie. La police nationale d'Haïti, dans la ville Inch, département centre pays et d'Haïti, a posé la patte dans date qui joue vendredi, qui était 30 décembre 2022. Il a posé la patte sur trois individus pour les présumé implications dans divers cas, euh, de kidnapping ak, assassinat. Koma, individu, sa, au, relé, et d'assassinat. Comment un ça s'enrêler et qui est suivi vraiment en détail? Il y a un certain de Apollon qui qui gagne 29 l'année, M. Sénèque Inch et M. Talviv Canaran. M. Sémant actif, groupe Gang Cap Op bien kana ran mais nous connaît kana ran si en localité qui trouver dans dans zone pleine gars Wesley Jean-Baptiste Alias Papay qui gars 26 l'année monsieur fait saint Domingue. monsieur Semamba actif gang kana ran monsieur Ali groupe gang 400 maroso monsieur qui impliqué dans plusieurs kidnapping et assassinat mais enquête service investigation découverte mais avec un téléphone monsieur ensemble image qui est pour avec un ensemble de des informations des témoignages questions sur implication monsieur dans diverses cas kidnapping suivi de ces questions séquestration selon beaucoup d'autorités mais on dit enquêter des CPJio ben fait qu'on est déjà en enquête préliminaire qui déjà le sous sur question la mort copine de capable dit qui est le Jennifer pierre n'importe port presse qui était ex de la ville sinon Daniel qui gagne 25 l'année qui c'est Mouna douillard qui a qui qu'il étouillé un policier qui est le Patrick Jean-Louis en même temps tout et dit Simon Daniel qui 25 ans, monsieur c'est actif groupe gang Canaran, et c'est et, et, et 400 maozo d'après autorité policière pour qu'on y a indivisitaire il y a prépond question autorité judiciaire pour faire suite nécessaire on a, euh, a toujours été avec arrestation. la police fait, gain. Augustin Modestin, présumé chef, gang 400 égaré, la police a arrêté, non cap haïtien. Arrestation mercredi 4 janvier, Augustin Modestin, présumé chef, gang 400 a égaré, dans cap -Aïsien. Les accusations que Soudou comme compris ont été dans une attaque armée qui a faite contre le commissaire Yamahaïssad 7 septembre 2022. D'après information. la police, agent la police nationale procédé mercredi 4G via Caristation. Augustin Mondeste, présumé chef, gang 400 et garé dans Selon une note, la police gang qui e, uh, e, a opéré dans Maïsad et à modesté, a accusé une attaque armée contre le commissariat commune 7 septembre 2022. Pendant l'attaque, si la policier Jean Roger, yon a un ja balle dans la jambe droite et depuis l'ESA, chef gang. La police nationale d'Haïti confirme l'arrestation de certains de Macan silencieux qui sont un membre actif à base de Timacaca qui a opéré dans la boule 12, qui tombé dans le bouquin de coups de balle avec force l'audio, dans date qui était 3 janvier 2023, passé à la, dans Thomas 32 il y a trois autres individus qui tombent dans le bouquin de coups de balle avec force l'audio, non, affrontement ça et puis trois policiers sortis blessés d'après ça qui dit bon côté autorité et policiers. Je à la police qui est même pas de le métier de la terre pour matraquer l'action bandit. Dans la région métropolitaine, Port-au-Prince, il y a un port-au-Prince qui est encerclé avec des exams, des armées captées, la population haïtienne, côté l'acteur qui souhaitait que l'année 2023, ça n'est pas passé même avec l'année 2022, avec des questions, de exams, qui opéré dans divers côtés, qui empêchent empêché les gens de fonctionner, empêché les gens de vivre comme ça doit. Ouais voilà. N'a toujours été sous dossier insécurité. sécurité. Réaction avec ancien ministre de la Justice à la sécurité publique, Lucman Delil, qui n'a pas caché qui est par rapport au phénomène kidnapping qui redémarré. Il comme exemple, façon bandit lever ancien député Thierry Vierpaïen, Smith Mathurin, sous route Grissier. Ancien ministre Dil Pas souhaité 2023 a passé même Jacques 2022 qui était si médaille dans la méthode société. Mais Lucman Delil dit regrette à ses communautés internationales qui viennent de monter niveau implication. C'est un gros autobricite qui a na financé Gang en côté Lucman de Lille. 2022, c'est un bilan catastrophique pour notre pays, hein. sur quel que soit niveau de que ce soit sur le plan éducatif, sécurité, on ne pas parler de ça du tout. Quand on arrive sur le plan économique, c'est zéro. Donc, vraiment, c'est une année extrêmement difficile pour le peuple haïtien. Le reste que 2023 commence à annoncer la couleur. Donc, son bagage vraiment grave, question de kidnapping que Pays et font un morceau. C'est gang qui contrôle tout territoire. Nous que il faut et des qui là au pouvoir, il n'y ben, a pas de privilège, sans responsabilité. de l'État, faut Ce n'est pas normal mm. bandits criminels si vous avez fait la loi. Dépou, Pays qui ont volé. Bon, par contre, on a volé, campant face à l'État, autorité, avec autorité. On a volé, c'est un cachet, c'est un cachet, on a volé, on a volé. On a volé, qu'on contre, campant face à l'autorité, et pour abrandir les armes, etc., pour des citoyens, pour des de degrés, pour des marins dans le pays. Donc, pourquoi que ça a passé à Haïti, c'est révoltant, pourquoi c'est intolérable, pourquoi c'est inacceptable, ça a passé là. Nous regrettons que, comme nous toujours dit, ce n'est pas la justice haïtienne qui t'apprend des sanctions à Bon, ça a été national, là, on a accusé, il y a certains dedans pour ne pas tout. International a pris un loin. C'est ça qui t'a du tout bas et qui dit plus haut. à noter bien, l'homme t'a confirmé que le dossier n'était pas un risque. Le monde qui t'a financé, ganté ça a été. Bon. Puis le monde t'a dit tout sous le soleil Nous dit oui, j'ai dans le dossier d'Abdiyon. Donc ça, n'a pas pris de c'est pour ce que c'est Donc nous, tout est connais. Même monde que c'est une bonne chose. l'homme c'est responsable de l'État. Conseiller d'autorité qui sanctionne, qui est pouvoir. Hier, qui est en pouvoir, aujourd'hui qui est mouvement terroriste, sont extrêmement ek grave sont archi-graves. mini justice, pays intérieur et deux vice-présidents CSPN trouvent dans la gang l'activité criminelle. sont sont archi-graves, ils ne sont pas Donc, vous comprenez que vous ne pouvez pas avoir de sécurité. Donc, c'est ça que fait aujourd'hui la police. La. Et tu toujours capable, mais l'exemple doit venir d'en haut. Donc, sous gain des autorités qui ont passé l'ordre, et puis c'est eux-mêmes qui l'activité criminelle. Donc, où tout est, c'est normal, mais résultat, c'est normal pour balayer la télé là. Juste instruction, Ikenson Edimé, à peine remettre ces d'émission de Juste, il y a ça dîmes, qu'on est, il remettre ses spécificités d'émission, parce que les aboisés, ils peuvent étudier dans le pays. Étranger. Cependant, selon l'information que nous avons, juste Hickenson et Dumé, pas fait pour être responsable de ces SPJO. Pas fait arrêter, que ça fait, ni démissionner. Et nous avons signalé tout, juste Hickenson et c'est bon frère, John Joel, Joseph. Environ 17 chauffeurs mourus sous machine, -y. 10 l'autre blessé, pas balles. 151 chauffeurs victimes de kidnapping. 89 machines boulées dans l'affrontement, 29 machines volées par divers groupes nègres dans le pays. C'est ensemble PEP qui a enregistré dans le secteur transport pour l'année 2022. Selon porte-parole, association propriétaire chauffeur d'Haïtio, Petrus Révis, Activité transport, activité transport commence à baisser à 27% du climat et sécurité qui vient dans le pays. Le syndicaliste a l'épine pour le vie, il n'a pas espéré qu'il y ait une disposition qui prend pour freiner l'insécurité pour l'année 2022. Côté que chauffeurs chauffeur doivent continuer à monter, même sur le même à cause que l'État haïtien ne prend aucune mesure pour un acquis mesure pour freiner l'insécurité pour ensemble chauffeurs chauffeur ne à être victime dans le pays d'Haïti. L'autre information qui domine l'actualité, Ganissi kakla continue à faire parler de lui dans la boule 12. Après que deux jours, la police a mené une opération en l'air. Côté que vous arrive trois, ne -ma et tuez trois gagnants de Macacla et des jours-ci, vous pour l'autre fois encore. Côté que vous gagnez de Macacla, vous arrivez deux, 13, innocents qui ont fait zone dans la boule 12 moto Motocyclette, tous les dénegaux, c'est sur motocyclette, et les nègres qui m'a cacchio, coup de balle sur nègres, ça qui la cause que des mounsao, riveté du lavio, la niveau, la boule douze, je dis à, ah, je crois fois encore côté gagne qui m'a caca, les continuer à parler de lui, la société haïtienne. L'autre information qui domine l'actualité, plusieurs ah, dizaines d'organisations femmes, Femme manifestés, je dis à, ah, D'ouvant le ministère Culte, dans le souci pour être capable de demander avec le ministère culte, pour capable de prendre vue contre l'église parce que Anel parce que l'Église, a a décrié famille dans la société. Dans cette responsable dans le niveau, l'organisation Famio, fait qu'on il y a continué de dénoncer toutes actes violences comme nous a subi dans la société. L'on façon pour nous l'on peut retirer l'ensemble des violences, comme nous a subi dans la société. Et puis, pour l'État central, les responsabilité pour faire justice, là dans ce dossier. Ça à Responsable recommissariat, 3000, dans les Nations Unies, Volker Toc, Franck, qu'on est que, dans tout pays, dans le monde, le gouvernement en général doit prendre mesures pour freiner la question de détention préventive pour le dans la prison. Côté que nous monde pas de droit dans la prison pour ça qu'on est. Dans ce sens, Voltaire Sud, avec tout le gouvernement dans le tout pays dans le monde pour être capable de libérer les gens sans un dans la prison parce que le droit du monde pas continuer à violer la société haïtienne ancien député, qu'est-ce qu'on fait là? Nous voulons parler de... Nous voulons parler de... ancien député, qu'est-ce qu'on fait là? Nous voulons parler de... Ah, ah, allô? Oui, on m'a parlé, parlé. Ancien député, qu'est-ce qu'on fait là? Nous voulons parler de... Ah, trois, allô? Oui, on m'a parlé juste. On m'a parlé. Bon, euh... Bon, allez, il ne pas aller tout de Parce que... Euh, Informations, vous pile. Et maintenant, ce qui a, euh, actualité, là, maintenant, est l'actualité à maintenant, c'est contre L'homme qui prend le pays, si nous pas ouvrir les yeux nous pour nous battre avec nous, si nous pas ouvrir les yeux nous pour nous battre avec vous. Oui, <coughs> député. Électivement, c'est la parenthèse actualité. Ancien député, 15 là. Alfredo Antoine, c'est qu'on est. Lorsque l'ambassadeur vient dans le pays, il n'est pas pour rencontrer le directeur général de police. Il a pas de pour rencontrer le directeur général de douane. Lorsque l'ambassadeur vient dans le pays, il simplement simplement là pour rencontrer avec acteurs acteur politique qui soutient les Dans ce sens, ancien député Alfredo Antoine, c'est qu'on est. Qu si toutefois, les ambassadeurs viennent en Haïti, ou est-ce que la police, ils vont visiter. C'est la d'Haïti, ils vont visiter. C'est contrôle sécurité de y a, de l'État C'est un chef pour ne pas apprécier l'ambassadeur. Il faut que nous voyons dans le pays d'Haïti. Bravo. L'autre information qui domine l'actualité, c'est le jour de Jeune, jeudi 5 janvier 2023. Que le président américain première fois prend la parole dans l'année 2023 à l'égard du peuple américain. On que dans ce discours Joe Biden veut dire, il était plus adressé sur la question de migration dans le pays d'Haïti, dans le pays des États-Unis, avec le pays Mexique, et puis sur la question de l'insécurité. que Joe Biden fait qu'on et puis c'est un haïtien c'est un Cubain, c'est un Nicaragua, qui a entré illégalement sous frontière américaine, mexicain. Il y au moins, vous voyez, il ça, retourner rapide, vite. Pendant que M. annonce ça tout, quand on dit, les gens tout, tout annoncé que il y 30 000 migrants haïtiens qui qualifient pour entrer aux États-Unis pour l'année 2022. Mais c'est Autorités américaines no, qui pouvait bon accès pour que vous rentrez illégalement dans le pays. »« Toutefois que vous passez, vous pouvez entrer aux États-Unis, vous passez par le Mexique. »« C'est difficile pour que vous rentrez là. »« Et depuis le bas, sur le frontière, vous allez retourner dans le pays correctement. »« C'est pas de. Je vais bien annoncer que vous pour visiter les frontières haïtiano mexicaines dimanche 8 janvier 4 juillet. » Nous voyons ça dans le pays République Dominicaine. Côté que le gouvernement dominicain décide interdit toute exportation de g pour entrer en Haïti à partir de vendredi 4 A vous dit, vendredi 4 vignes aucun vœux n'a pas de casse ci C'est le même pour entrer sous territoire haïtien. Le gouvernement dominicain dit le premier du ça. C'est le souci pour éviter marcher loin avec Zéa dans le pays Saint-Domingue. Ça veut dire Zéa, question Zéa, il est là, question est il il y a il est là, le est là, il est là, il est obligé de prendre mes yeux pour ne pas est là, il est il il Inviter la communauté internationale là pour assumer responsabilité à l'égard des pays d'Haïti. Mikael Jean, ça connaît, vos pays, la complicité pour mettre Haïti côté là. Si je dis que la sécurité là, à valetérer, mon pays, mon pays, complice là dans. Si je dis la question politique là, lui moins à la diable, mon pays. Le pays est complice. Dans la sens, Mickaël Jean m'a avec le pays d'Haïti pour qu'il puisse responsabilité pour pays Il y a une façon pour le que le y dénouement la crise qui a brassé le pays d'Haïti. Et puis nous voilà directement la question au Conseil de transition Ariel Henry. Depuis 21 décembre, qui ont accordé, signé, Ariel Henry, à plusieurs organisations, dans la société civile, ainsi que les parti politique, et ben jusqu'à présent, accord ça, ni pour qu'on rien. Au lieu qu'il couche, l'Assemblée, c'est le monde qui menace pour démissionner à accord ça. Quand que Million, il peut c'est qu'on est, capable de démissionner à tout moment dans accord ça, parce que assemblée de points qui te tiennent à quoi ça je pas respecté d'autre bon, côté gouvernement Ariel Ariel. Mm -hmm. Finalement autorité américaine a décidé lever sanctions sur Venezuela côté que autorité américaine new, non sanctions non sanctions échange commercial je te gain avec Venezuela sous question acheter gaz et eh bien on lever sanctions ça Côté que, à partir de, de Mekab Vinila, les États-Unis ont retourner commencer business ventes avec Venezuela. Seulement, il y a un bateau qui est le es il qui est chevron dans le pays Totofam, qui a bien pour l'autre, 500 000 barils de gaz dans le pays Venezuela, côté que, à quoi ils retourné correctement entre deux pays. Président Union Nationale, sous agent transfert en pays il a Pierre Renel, dénoncé l'unique responsable agent transfert en Pays d'Haïti qui joue une arrestation dans le niveau de DTPJ. Côté que le président de la en Haïti fait qu'on est agent ça, il a 5 millions de gouttes, et bien DCPJ, il a fait 5 millions de gouttes, il a arrêté. Pour autant, c'est pour la distribution, c'est pour distribution, la distribution, la distribution, la distribution, la distribution, la pays a dans la distribution, la distribution, la distribution, la distribution, responsable distribution, la distribution, la distribution, la distribution, pour distribution, la distribution, la distribution, la pays d'Haïti. Et puis finalement, la distribution, la distribution, la distribution, le distribution, dans, le monde, dans le Père, de de le de la ville dans la basilique Saint-Pierre. C'est pas, c'est pas Benoît XVI qui chantait en termes dans la ville de C'est en présent plus passé, 4000 000 avec et 000 fidèles, les catholiques qui deviennent à assister à ce à l'État. Dans ce sens, Benoît XVI, je que Pape François allait en fait pour que le jeune, bon Dieu, Jean-Saint, le faites correctement. Voilà, téléchaube au stadion. Nous devons continuer avec parenthèse, actualité. Je suis côté que l'homme n'a dit fait connaître, tu as parlé de places Chagrin ambassadeur en pays d'Haïti. Et comment les y a parlé des Alfredo Antoine, ancien député, secrétaire de qui est Exactement, Alfredo Antoine c'est même lui-même tout qui était campé contre Réginald Boulos par Dimitri Vorbe au moment pour affaire électricité Alfredo Antoine ça dit fait parler en pile de lit mais lui-même qui ça dit encore sous dossier Chagrin ambassadeur qui ça dit ancien député question question Alfredo Antoine dit à Claire depuis ouais yo ambassadeur entré en Haïti c'est la police qui doit le visiter. C'est la médaille qui doit le visiter. C'est la douane qui doit le visiter. Vous mettre qu'on est. C'est un otage trains, ensemble, jours, ça libre de prendre ensemble décisions à eux. Et l'ambassadeur, là il dit C'est avec acteurs politiques libres Chita. Lui, pas dessous, aucune forme. Chita, avec directeur général de police, ou encore plus, colonel HF, la médaille ou encore plus, responsable la douane. Ça veut dire que même Didou, qui est-ce qu'il s'y a? Mais je disais là, nous constatons qu'il qui y a des gens qui veulent changement, qui a une bataille pour le changement et en pays, qui sait que ça faire l'autre qui, heureusement, qui a parlé avec eh bien, des dossiers qui sont que le président Jovenel Moïse dit que tout mauvais contrat qui signé en Haïti, est signé dans le pays d'Haïti, c'est la transition. Et vous avez un peu comme Ariel Henry, qui a signé sous dossier mignon dans le pays. Et eh bien, eh, eh bien, directement aux États-Unis avec un milliardaire. Comment trouver ça? Effectivement, les qui sont des pile problème sont des dossiers sont des qui sont des pile problème dans le dossiers que sont des dossiers qui sont des dossiers qui sont Béziers, Béziers, yo accord avec Elon Musk. On est accordé avec lui, même c'est yo question de Starlink. Starlink là, tout ça y'a beau ça, c'est que yo pourrait proposer c'est qu'il a dit internet avec une vitesse qui est extrêmement rapide. Mais y'en a pas d'accord dans le pays, beau ça. Microsoft est à bout et pied, Microsoft est à bout et pied, malgré que gouvernement via Konatel, l'idée déjà la et autorisation pour que entrer dans le pays. Et on fait une d'ici mois de mars ou bien avril, qu'on va y faire un de commencer opérationnel dans le pays. Ça, on dit bien. Tout ça, par les carottes de vous pays, comme apport. Je dis à mon lorsque vous faites un plan Internet, plan pas marche correct, mais pour autant, Jisel Natcom a touché pour plan. Pour nous, pour y nous avons un bouclier, Jisel Natcom, sur lui comme sur le -téléphone, téléphone, sur lui comme sur le téléphone, il a pris l'argent pour renouveler le plan. Jisel Natcom, il a proposé Internet 4G, mais pour autant, Internet est toujours comme ça, par exemple, on a tellement fonctionné mal dans le pays d'Haïti. Et bien, lorsque, ensemble, Haïtien, Tandé, Starlink a brisé dans le pays-là, donc nous disons qu'on est content qui y haïtien, des Parce que dans ce que Starlink propose, c'est comme quoi que l'on pourrait faciliter haïtien, qu'il a Internet, où maintenant le dernier bout de pays qu'il Internet avec Starlink. Nous, on a question à poser. Est-ce qu'Henri a une légitimité populaire pour le télécafé vous telle qu'on parle entre les pays. Parce que Ariel Henry n'est pas sorti dans aucune élection, par aucun peuple qui bat le pouvoir pour la représenter. Deuxième aspect, la question, a, qui contracte est qu signé entre Elon Musk avec Ariel Henry. On connaît Elon Musk. dans nos pays, c'est 10 pays qui est toujours voulés pour l'exploiter au profit de lui-même. Parce que c'est un pays qui n'a pas bénéficié à rien. Ben oui, mais après, j'en dis c'est 2% qui est libéré à Haïti, et puis il y près de 97% point, point, point et, et là, je me dis, si on ne peut pas y entrer dans le pays d'Haïti, c'est nous qui avons mis On a mis des matériels pour faire l'exploitation. Si on veut exploiter, on ne peut pas nous deux ou trois. Parce que ça, qui le plus important de question, c'est le souffle pour gagner. Vous gagnez sous mais Comment vous avez le la boîte 2%. Vous veut dire, sous chaque 100 dollars américains, vous avez seulement 2 dollars là belle Exactement. Comment vous pouvez être Comparé avec avec 98 dollars là que que pays a produit. C'est pas normal. que ça, il facile contre moi, Vous dit, moi, que c'est pays, moi, je moins. Vous dit, moi, c'est payé, moi, je moins. Vous moi, la belle Vous avez c'est un peu côté. Je ne sais pas nous de que Mais ça, pas là. Yo ça ne Nous pour et Nous et Nous dit non, nous-mêmes, il y a des bagages qui n'ont pas accepté. Jusqu'à maintenant, c'est d'un du, c'est campé goumelier. Côté qui nous dit, nous, institution, pas le campé pour voir les gens en Haïti. Nous sommes quand du contre ça. Côté qui nous dit, non, cette fois-ci, ce n'est pas prendre des décisions pour nous, nous faire chanouveler, chanouveler. Parce que, fort que là, maintenant, il y a des gens qui respectent le pays d'Haïti. Le pays d'Haïti, il y a des gens. Comme ils nous tout, même là, l'école nous a été Maintenant, nous dit débarquement militaire en d'un pays d'Haïti c'est parce qu'il n'y a pas de jambes, personne qui peut parler avec vous pas de personne qui vous dire non ça ne va pas faire comme ça nous qui des institutions qui mettent en an panne en dans pays mais c'est là pour rentrer pour venir faire pour nous parce que au compte ça a fait un pays compte que vous mettez tout type you, génie vous par qui personne qui est capable à l'arrêter mais vous mettez pays dans une direction compte que c'est là pour entrer pas de sagesse je dis à que coéquipier nécessaire que chaque haïtien connaisse intervention militaire pas supposée faite sur le territoire haïtienne. Je nous te fait mes yeux, nous trop sous ça. Il faut que nous capable de chita pour travailler avec la police et nous-mêmes, c'est ça que nous dit, c'est ça que nous voulons. Nous ne pouvons pa pas de façon que nous voulons rentrer, y a pas supposé rentrer en Haïti, ils ont même annoncé cela. Cela veut dire que peuple haïtien, Haïti, pas besoin d'intervention militaire. Nous, pas besoin d'intervention militaire. Maintenant, nous avons une bataille pour nous sortir de la groupe qui nous prendre des décisions bidons sous nous. Maintenant, il a juste 2023, son bataille contre le groupe pour enlever le groupe en Haïti, qui fait nous quoi dans des choses réelles, pendant que nous-mêmes, c'est ça ils nous disons, pas jamais fait depuis 1915, nous disons, cette fois-ci... Assez, c'est assez. Asse, nous pas pour intervention militaire. Nous n'avons pas voulu intervention militaire. Quelle la police là Ils ont relâché la police là, ils ont emprisonné. Ils hein? ont relâché le bataille. Ils sont capables. Je dis dire, pour font dans chaque instance, pour les mettre sous chaque bandit, nous ne connaissons pas. Ils ne sont pas les jeunes, ils n'ont plus de âmes que la police. Ils ne veulent pas toucher aucune âme là Mais ils disent que pays a besoin me d'aide. Bon, pays besoin d'aide. Nous bloquer la police, nous bloquer les institutions, les institutions qui peuvent batailler, travailler dans le pays. nous même nous encore bloquer nous même nous encore dit que nous n'avons pas âmes pour tes armes, mais nous même nous avons fourni l'autre tige aux armes pour être terroriser la population, pour nous, même pour dire que nous avons venu de nous. Ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas ça. Nous disons non. C'est relâcher les institutions, mais pour relâcher, il faut que nous débarrassions. Opération opération, le groupe en Haïti. I'm